Bon, j'ai décidé d'offrir à mon fiston pour son anniversaire un objet, qu'il a toujours repoussé, un fer à repasser. Oui, parce que depuis qu'il n'a plus de copine, et ben mon fiston me rapporte son linge. Ah non, mais son ex, elle n'a pas si mal travaillé, elle lui a appris à le laver. Par contre, le repasser, ah ben non, ça, elle n'a pas réussi. Non, mais déjà tout petit, il appelait ça un fer à repousser. Non, mais vous imaginez on part de loin, hein Non, mais ça, c'est héréditaire, hein, Parce que jean mi c'est pareil. Ça le repousse, alors du coup, il me laisse y aller. Je sais pas ce qu'ils doivent s'imaginer, que le fer à repasser, c'est un truc de gonzesse, ou alors que ça nous va bien au teint, ou à notre coupe de cheveux. Ah Ah non Que les filles naissent avec un fer à repasser dans les mains. Bon, bref, allez savoir ce qui leur passe par la tête. Donc, moi, j'ai décidé d'assumer certains échecs de mon éducation. Mon fiston va devoir apprivoiser un fer à repasser. Et pour l'aider, eh bien... Je l'ai customisé. Au pire, il pourrait s'en servir comme bibelot.